Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais réaliser une nouvelle carte originale avec du collage artistique et avec des stickers Cette vidéo fait suite aux précédentes vidéos qui vous encouragent à créer des cartes originales ou personnalisées avec du collage sans devoir dessiner ou sans savoir dessiner Donc cette vidéo ne sera pas commentée, je vais vous laisser regarder cette réalisation et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos N'oubliez pas d'aimer cette vidéo si c'est le cas, si vous avez aimé cette réalisation, de vous abonner à ma chaîne si ça n'a pas encore été fait, et surtout de la partager pour m'aider à mieux faire connaître ma chaîne et aussi pour faire profiter d'autres personnes de ces réalisations. Et je vous en remercie vivement d'avance. Donc je vous dis à très bientôt pour d'autres réalisations. Merci. Thank <laughs> you.